Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous mal Je vous aujourd'hui pour le vélo, vidéo, mais il n'y a personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur la faction v 4 les amis aujourd'hui, je suis très intéressé à vous proposer cette vidéo, j'ai dit que j'allais la proposer hier, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps, donc je la sors aujourd'hui, donc désolé du retard d'une journée, ça c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous n'êtes pas mort de toute façon. Donc aujourd'hui, on va parler de 3, 4 euh, petites choses euh, qui est arrivé, donc euh, qui est arrivé, qui, euh, qui est nouveau, donc déjà... Ça fait des mois et des mois, les amis, pour le dites. « Icon, s'il vous plaît, on veut un serveur PVP Box pour attendre, on veut s'amuser dans le serveur, voilà, quand on est dans la file d'attente et tout. » Donc, on a décidé de créer un serveur euh, PVP Box euh, et celui-ci, c'est le spawn. Donc, euh, ceci, c'est le spawn. Donc, vous allez spawn ici, il y aura sûrement des endroits pour choisir ses kits et tout. Vous allez sauter, badoum, badoum, dans une map qui est magnifique, on va pas se mentir. Bon, c'est quand même un peu, un peu grand, je dois vous avouer, mais au moins, vous allez avoir de la place pour PVP. Et je pense que c'est l'essentiel, c'est juste de PVP. Euh, vous pouvez pas monter les montagnes, il n'y a rien derrière les montagnes. Après, peut-être que vous pouvez monter les montagnes si vous êtes un Tug Life. Mais euh, selon mes calculs mathématiques, il y a rien derrière les montagnes. Comme vous voyez, c'est juste des montagnes par-dessus des montagnes. Donc si vous êtes un escaladeur, vous allez pouvoir escalader, mais vous allez tomber dans le vide au bout d'un moment, vous voyez. Donc euh, c'est vraiment une map PVP, je trouve, assez clean. Il y a pas trop d'herbe il y a rien. C'est vraiment full, full, full bon pour PVP. Je sais qu'il y a eu beaucoup de compli... de... de personnes qui se sont plaintes euh, dans la Warzone, qui avait trop d'herbe et tout, donc on va peut-être remédier à ça. Euh, J'ai lu vos commentaires, ne vous inquiétez pas, on lit tous vos commentaires, vos suggestions sur le Discord de Cavaction. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord de Cavaction, le Discord de Cavaction est dans la description, vous pouvez rejoindre dès maintenant. J'ai parlé plutôt rapidement là, je dois vous avouer. Mais... <rire> mais bon, donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en premier aujourd'hui. Ensuite, je voulais vous montrer euh, nos GUI custom qui en sont pas tout arrivés, les amis, ne vous inquiétez pas, ils sont pas tout arrivés. Mais... Il y aura des GUI custom dans les dispensers, les tables de craft, l'inventaire et tout. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les premiers qui sont disponibles. Donc, nous avons le euh, wiki, qui okay, est plutôt euh, magnifique. Nous avons aussi l'HDV. Donc, l'HDV n'est pas sur ce serveur-là. Je vais changer de serveur tout de suite après. Nous avons aussi, euh, si je ne me trompe pas, les events. Oh, non, toujours pas sur ce serveur-là. Parce qu'il y a plusieurs serveurs. Ce qu'on utilise ici, c'est pour build. Euh, J'aimerais bien vous montrer... Ah, je vais vous montrer le lobby, tiens. Donc, je vais vous montrer le lobby. Donc, le lobby, vous allez spawn euh, sur le trône ici. Où vous allez spawn... Je ne sais pas où exactement encore. Mais en gros, c'est euh, vous allez pouvoir rejoindre euh, plusieurs PNJ qui vont être auto ici. Donc peut-être que vous allez spawn ici, rejoindre les PNJ qui vont être ici. Je ne sais pas encore exactement comment on va arranger le lobby. Mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est un cas de K-Faction. C'est plutôt stylé le lobby. C'est un petit truc tout simple. Mais bon, regardez les On n'a pas besoin de quelque chose d'énorme pour un lobby de K-Faction. Vous savez, de toute façon, vous avez trois serveurs. Vous avez le minage, le PVP. Et maintenant, euh, le faction V4. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Euh, je trouve les bulles vraiment intéressantes. Comme d'habitude, Crazy Gamer, il fait un saleté de boulot, les gars. C'est un truc de malade qui bulle. C'est vraiment, vraiment magnifique. Euh, Warp... Euh, Warzone. Donc c'est la même... Vous avez déjà vu, c'est le... le spawn et la Warzone. Mais maintenant, on va changer de serveur, les amis. On va aller dans le serveur faction. Comme ça, je peux vous montrer les autres GUI, donc l'HDV, les amis, comme ça. Les boutons ici, ils ne sont pas terminés, comme vous voyez, c'est mal fait encore. Mais vous allez avoir euh, votre HDV qui va être customisé comme ça, votre réserve, mes chers amis. Et nous avons un système de trading optimal, où vous allez pouvoir trade vos points boutiques et tout. Donc, par exemple, Trade Icons. Bon, vous ne pouvez pas vous trader à vous-même, mais je ne peux pas vous le montrer, il n'y a personne d'autre de connecter sur le serveur. Mais c'est un système de trade où vous allez pouvoir trade les points boutiques et tout. Je vous affiche à l'écran une petite image euh, pour vous montrer un peu c'est quoi le guide de celui-ci. Et, euh, sinon, pour le reste des bon, vous savez, la table d'écran va être modifiée, l'inventaire de base va être modifié, euh,. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, on a vraiment cette version-là, les amis. Je sais que vous allez vous dire, « Ouais, MyCons, il n'y a pas énormément de nouveautés. » Il y a quand même des nouveautés. Donc, un système que j'espère vous présenter dès qu'il est possible. Mais c'est un système euh, de parchemin et de trucs comme ça. Enfin, vous allez comprendre ce qui va arriver. Il y a l'identité masquée que vous avez demandé énormément. Donc, dans général, l'identité masquée on-off. Donc, ça, vous l'avez demandé énormément pour éviter le DDoS. Donc, ça, c'est fait. Y a... On a vraiment fait une version plus... Euh, pour rendre, on veut vraiment pas rendre le truc compliqué. La plupart des gens veulent la V2 de k -faction. Les gens disent « Ouais, la V2 de k c'était encore mieux, bla et tout. » Donc, on se dit « Ok. » Donc, on va pas pousser dans l'extrême de nouveautés. On va rajouter certaines nouveautés que les joueurs y ont demandé. Donc, le système de trade avec les points boutiques, des nouveaux... Euh, tu sais, des trucs plus propres, donc l'aiguille custom, etc. Et c'est l'aiguille custom. On a vraiment mis le paquet, les amis. Je veux dire, on a vraiment fait en sorte que les serveurs soient propres euh, visuellement, quoi. Euh, ensuite, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient sur l'obtention du volcanite que c'était trop facile, trop difficile, donc on va trouver un juste milieu, on va faire que les loots soient plus, euh, plus agréables et tout. Donc déjà, dans les Lucky Box, il euh, y a beaucoup moins de chances d'obtenir, par exemple, dans la, la Box Légendaire, euh, Légendaire, Custom, je sais pas si c'est ça comment bon bref. Il je... n'y a pas de moyen d'obtenir du Volcanite ou des items, euh, des items volcanites dans les Box, oui, mais pas de Volcanite de base, donc euh, Voilà. Dans les events aussi, c'est très difficile d'obtenir la volcanite. La seule façon de l'obtenir, c'est au volcan. Donc si vous n'avez pas déjà vu le volcan, je crois que je l'ai présenté vite fait en live vite fait. Si vous voulez suivre mes lives, je fais des lives à pixels quasiment tous les jours. Et quand, des fois je spoil euh, des items Kafaction, euh, des trucs Kavaction. Donc j'ai spoilé aussi dernièrement les nouveaux ajouts qu'on avait fait. Donc on a rajouté le minerai sulfur, donc c'est pour créer tous les explosifs. On a aussi rajouté euh, tous les fruits. Donc on a, ok, ce non ce nom, c'était ici, voilà. Donc le blueprint, le raspberry, on a rajouté quelques nouveaux ingrédients que vous allez pouvoir farmer pour obtenir de l'argent. Chacun d'entre eux euh, vont être euh, ajoutés au shop. Oh, il n'est pas disponible. Au shop agriculture, et dans chacun de ces shops-là, ch chacun auront une pousse de différente, comment les obtenir, etc. Et C'est plutôt intéressant parce qu'il y en a qui sont obtenables avec les cactus, donc ça va vous prendre une forme de cactus pour obtenir par exemple le piata ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant, vu que ça va ramener des nouvelles farms. J'ai dit plein de fois le mot « intéressant », ça m'énerve moi-même, <rire>, inquiétez vous pas. Mais en gros, ça va ramener euh, des nouvelles façons de faire des nouvelles farms. Il y a des nouvelles farms qui vont exister. Donc par exemple, une farm... on a l'ananas qui va être ajoutée. Donc comment farmer l'ananas ouais, Ça va être différent que farmer, par exemple, euh, le piata. Le piata qui est un, un item que tu obtiens avec des cactus. Donc quand un cactus se casse, tu as un certain pourcent de chance de l'obtenir. Ou par exemple, nous avons aussi le, le maïs. Donc le maïs, euh, voilà quoi, il se pousse dans des champs de maïs, comme... Dans la vraie vie. Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt intéressant. On ne va pas réinventer le PvP faction. On a surtout fait des ajouts que vous nous aviez demandé, que vous étiez si intéressés. Nous avons rajouté l'épée en moisi-cobblestone. Donc est une épée qui. Euh qui n'est pas encore disponible comme tu peux voir, mais c'est une épée, en fait, qu'est-ce qu qu'elle fait C'est qu'elle réduit, euh, que vous... réduit les dégâts, donc vous faites zéro dégâts avec quasiment, mais euh, le, le dégât que vous faites à l'armure, donc la durabilité de l'armure, part extra rapidement. Donc c'est un problème sur la faction les gens disaient « Oui, mais les gars, les épée ça joue à la dura et tout. Ben, » Mais plus nécessairement, ça peut jouer aussi au heal et tout, dépendamment de comment vous utilisez bien euh, cette épée euh, en moisissure euh, de d'épidote. Euh, donc, euh, je vais répondre à la grosse question que tout le monde se demande, mais Icon, quand est-ce que K-Faction va sortir? Icon, quand est-ce que K-Faction va sortir? Les amis, je n'ai pas de date exacte. Si j'en aurais une, je vous le dirais honnêtement, je vous le dirai dès que je, je saurais. Il nous reste des trucs à faire, il nous reste des, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de décisions à prendre. Euh, autant sur l'économie et tout ça, moi j'ai fait la, la plupart de ma partie, je dois vous avouer, j'ai fait la plupart de ma partie, il me reste seulement des textures à commander à, à mon ami, et le tour sera joué, donc dès que les textures sont prêts, les plugins tout sont prêts, je vais vous faire une annonce, mais je vous promets, que euh, l'annonce se repassera durant le mois de novembre. Donc, à la base, je voulais le faire durant le mois d'octobre, mais durant le mois de novembre, c'est 98% sûr que nous allons faire l'annonce de la date d'ouverture. Donc, restez à l'affût durant ce mois-ci. Vous allez avoir la date d'ouverture. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse, les amis, sur euh, rien, parce que j'ai n'ai pas, pas rien à vous présenter. Mais je vous aime. C'était Icons et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ciao, ciao